Bonjour à vous, je suis le chef Jean-Noël Miguel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite recette avec un clin d'œil combiné anti-gaspi, végétarien et produits locaux. Donc on va partir sur une tartine de patates douces avec une petite émulsion de mayonnaise végétale banane jaune. Et aussi, on va utiliser la peau de la banane dessert pour pouvoir faire le bacon végétal. Première étape, c'est qu'on va travailler notre patate douce. Donc le but c'est de lui donner une, une forme de tartine. Donc on va essayer de la couper dans le sens de la longueur. L'idée c'est d'avoir vraiment euh, comme, une, comme une tranche de pain, une tranche, une baguette, qu'on va pouvoir mettre euh, sur euh, une toile avec du papier cuisson ou un tapis de cuisson. Donc voilà. Donc Ensuite, on va venir, avec un pinceau, mettre de l'huile d'olive dessus. Donc on va assaisonner sel et poivre. On va frotter à nouveau avec le pinceau pour bien étaler l'assaisonnement. Voilà. Et ensuite, on est prêt pour aller au four. Donc 175 degrés. C'est parti. On retire la peau d'une banane et on va les mettre à cuire. On les coupe grossièrement. On va juste les mettre dans de l'eau. Donc ça, on laisse à cuire. Donc ce qui nous intéresse dans nos bananes dessert, c'est la peau. Donc on va faire attention pour garder bien la peau de la banane. Alors, donc étape très importante. Une fois qu'on a la peau de la banane, on doit venir retirer cette partie blanche que nous avons. Avec une petite cuillère, c'est très efficace. Donc, une fois qu'on a retiré la, notre partie blanche, donc là on, va, on va faire tremper nos peaux de banane dans un mélange de sauce soja, de miel et de paprika. Donc, le but de cette opération c'est d'apporter ce goût fumé. À, à la peau de, de, de la banane pour avoir euh, le, côté, euh, le côté bacon. Quoi. On laisse tremper dans la sauce, dans le mélange sauce soja, miel et paprika une vingtaine de minutes. Donc ensuite on va euh, passer à l'étape de nos bananes jaunes pour voir s'ils sont bien cuites d'ailleurs. Il manque un peu de cuisson. Entre-temps, on va préparer notre sauce condiment. Donc il nous faut les oignons, euh, les carottes nos carottes qui sont un petit peu abîmées, des aromates, piment végétarien, persil, et on va utiliser aussi la tomate. On aura besoin de, de tranches de tomate pour faire notre tartine. Et comme on essaye de ne rien jeter, on va utiliser le bout de tomate pour pouvoir faire notre sauce avec la, la carotte et le piment. Alors, on va récupérer nos bananes jaunes qui sont cuites. On va se servir de nos bananes pour pouvoir faire euh, la, la mayonnaise, si on peut dire une mayonnaise végétale. Donc là on va couper un peu nos, nos carottes en plus petits morceaux pour que ça puisse passer à, dans le mixeur. Alors donc dans l'assiette on a nos bananes jaunes, on a nos pelures de, de tomates, les carottes, le persil et du piment végétarien. Donc avec de l'ail et là on va passer tout ça au mixeur. Ensuite, on va venir ajouter un petit peu d'huile d'olive pour faire l'émulsion. Voilà, donc là, on a à peu près la consistance d'une mayonnaise. Donc, on va mettre un petit peu de sel hein, pour amener un peu de goût, du poivre. Et on mélange encore un peu. Donc là, on, a, on voit on a bien une texture de mayonnaise, donc ça a été émulsionné. Donc là, on va on va, on va, va goûter pour voir s'il y a assez de sel et assez de poivre quand même qui y ait du goût. Pour moi, c'est parfait comme ça. Donc on a notre mayonnaise végétale qui est prête. Donc on vérifie la, la cuisson de nos tartines. Donc là, elles sont, elles sont bien cuites. Dès que ça s'accroche pas, c'est que c'est cuit. Et on va passer à notre bacon végétal. Donc Je rappelle que notre, notre bacon végétal, ce sont les pots de bananes qu'on a laissés Massé dans du mélange sauce soja, paprika et miel. Donc ça va nous apporter un goût fumé qu'on a généralement sur le bacon. Donc on laisse goûter un petit peu. Lorsqu'on voit l'huile commence à être frémissante, c'est qu'elle est à température. Donc, la cuisson va très, très vite. Hein. Donc, le, le but, c'est de qu'on quelque chose de croustillant comme le bacon. Et là, vous voyez que le, la peau de banane a, a absorbé le, le, la sauce soja et le mélange de, de macération. Il fera qu'au goût, on aura quelque chose de, de plus fumé. Alors donc là on va commencer le grissage. Donc on va venir déposer notre mayonnaise sur nos tartines. Ensuite, on va étaler, on vient disposer nos tomates sur la mélange. On va venir un petit peu assaisonner les, les tranches de tomates. Donc pour les assaisonner, on va mettre un petit peu d'huile d'olive, un peu de sel et de poivre qui est resté là-bas, bien sûr. Et là, on va venir, là, on a nos bacon. Donc voilà, on a quelque chose de croustillant. Donc, il ressemble vraiment à du bacon, hein. mais sauf que c'est de, de la peau de banane, banane dessert. Donc là, on va venir juste couper et venir les disposer sous nos tartines. Donc ensuite on va simplement passer euh, ben, au petit dévassage, hein. on va faire un petit dévassage quand même pour que ce soit élégant. Mmh. Si on a quelques fleurs euh, comestibles on peut y mettre dessus. Donc voici ma recette euh, anti-gaspille, 100% végétale. Donc euh, c'est juste c'est une, une, une tartine de patates douces. Donc on a, on a la, la tranche de patates douces qui juste là qui fait office de pain. Juste en dessous on a la mayonnaise végétale hein, qu'on a fait à base de... de ce qu'on a récupéré dans, dans, dans, le, dans le frigo, hein, c'est-à-dire les bananes jaunes un peu mûres, euh, les carottes, les aromates qui sont un petit peu fanées. Et là, on a les, les tomates qui sont à maturation, qui sont très mûres. Et le bacon, c'est euh, la, la peau de la banane dessert, que nous avons fait frire et que nous allons macérer, laisser macérer dans de la sauce. Alors donc l'idée des, du dessert c'est utiliser aussi le, les bananes qu'on avait épluchées et euh, les morceaux de pommes de patates douces qui nous restent. Donc on doit rester maximum sur du, de l'anti-gaspillage. On va faire fondre du chocolat pour bien marrer. Hein. Voilà. Donc avec une mandoline ou un couteau, euh, on va venir faire des fines planches des fines tranches de, de, de, de, de, de patates douces. Donc l'idée, c'est de faire friand, de faire des chips de patates douces très, très croustillantes, qu'on va incorporer à notre chocolat fondu et qui va nous donner euh, ce, ce côté euh, crunchy qu'on va, qu va utiliser pour, euh, pour notre dessert. Déposer nos chips de, de patates douces dans l'huile, donc on va les laisser venir très, très, très croustillantes parce qu'après on va les écraser et pour les mettre avec le chocolat. Là on a notre chocolat qui est bien fondu. Alors, on les remet un petit peu pour que ça puisse. Puis de part et d'autre. donc là on va les essayer goûter sur du papier absorbant voilà on va venir les concasser un petit peu avec un couteau Vous voyez ça ça déjà on va les concasser grossièrement et ensuite, on va les mettre dans notre chocolat fondu. Donc là, on va avoir comme un, un effet crunch dans le chocolat lorsqu'on va le manger. Il sera croustillant hein. et ça, c'est dû à, aux chips de patates douces tout simplement. Donc voilà, donc là, on va pouvoir attaquer notre dessert. Donc euh, on récupère les bananes qu'on avait épluchées pour euh, récupérer euh, la peau de, de, de, de la banane. Donc là, on va venir couper des rosaces. On va couper les bananes en biais pour pouvoir faire une belle petite présentation. Voilà. Donc on va pouvoir les disposer en rosaces. Et là, on va venir mettre notre chocolat si on est très gourmand, on vient rajouter un petit filet de miel sous les bananes. Comme ça, pas plus, mais pour toujours avoir une belle petite présentation. On va venir ajouter des petits chips de bananes, euh, des petits chips de patates douce, pardon. Et voilà notre dessert. Voilà, donc là nous avons le dessert. Donc c'est toujours de, de, de, de la récupération, nous avons récupéré les bananes qu'on a, qu a appelées au préalablement pour garder la peau. Euh, les paroles de patates douces, on les a travaillées en chips avec une mandoline ou un petit couteau bien fin. Ensuite, on a, fait, euh, euh, on a concassé des quelques chips de patates douces pour pouvoir incorporer dans le chocolat pour avoir un, un chocolat conchi, un côté croustillant pour accompagner nos bananes, dessert. Donc voilà notre, notre menu d'aujourd'hui hein, avec un plat et un, un dessert à base de, de, de produits anti-gaspi. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon appétit à tous et puis à la prochaine. Merci beaucoup.